J'ai des billets pour New York. Je pars pas avec toi, je reste. Qu'est-ce que vous voulez trouver Rien. Tout. C'est vrai ce qu'on raconte sur tes rapports avec Léon Blum Tu serais prête à tout laisser tomber pour suivre un vieux politicard Ah, oh. oh, vous êtes là Vous n'en faites qu'à votre tête. Hein. Dans ma tête, il a que vous. La défaite qui se prépare va être terrible. Et Il va me la faire payer très cher. La police a cerné la propriété des Montel. Ils ont arrêté Monsieur Bloom. Mon beau-père a besoin de tout le monde pour tenir le coup. Vous êtes mon ange gardien. Bloom est parti. Quoi Comment ça parti Assigné au fort du portalet. Pourquoi Mais c'est où Madame Blum, Madame Reichenbach, une visite par jour. Vous avez compris pourquoi on vous a mis ici Pour nous humilier tous. Mandel, Renault, les autres. Avec Léon Blum, il n'y a pas que la politique. Il y a l'histoire. Le procès actuel n'est plus le procès de la France. Un jour, ça va finir ce cauchemar. Oui, Mais il sera fatalement le procès de la République. Je vous aime, Blum. Je vous aime. Ça veut dire quoi, le procès est interrompu Ça veut dire qu'on va les déporter ou ça veut dire qu'on va les remettre en prison faut que vous quittiez la France. Puisque vous tenez à tout prix à partir en enfer, je vais vous faciliter le transport. C'est la première personne à me regarder comme ça, Je, je préférais être en prison avec vous que vous. La détermination à prendre des risques force l'admiration. Je suis liée à lui, c'est comme ça.